Elisabeth Borne, Fabien Roussel, euh, candidat communiste. Bonsoir, Bonsoir Fabien Roussel, ex-candidat communiste à la présidentielle. Vous êtes désormais l'un des chefs de file de la nouvelle alliance donc des, des, des gauches en vue des, des législatives. Elisabeth Borne, euh, première ministre. Jean-Luc Mélenchon à l'instant dit euh, c'est l'une des figures les plus dures de la maltraitance euh, sociale. Vous êtes d'accord avec lui ah ben son CV parle pour elle quand même. C'est quand même elle qui a baissé les allocations chômage pour un million de chômeurs. Elle a préféré s'en prendre au chômage aux chômeurs plutôt que s'en prendre au chômage. Euh, c'est elle qui a fermé la centrale de Fessenheim et puis aujourd'hui on est bien en difficulté de pouvoir être approvisionné en énergie à bas coût. Et puis c'est elle qui a aussi lancé la mise en concurrence de la SNCF et de la RATP, et, euh, et donc elle fait, euh, elle a fait le choix euh, du libéralisme, de la concurrence, et jamais le choix d'augmenter les salaires, et je crois qu'elle s'est largement prononcée déjà pour la retraite à 65 mmh. ans. Je crains que le président de la République ne s'entête, et qu'il ait trouvé en Madame Borne sa Madame Thatcher. Et ça, oui, c'est une mauvaise nouvelle pour les Français, pour les salariés, pour le monde du travail. Vous dites, je crois qu'elle s'est déjà prononcée pour la réforme des retraites. Ici à RTL, on en est euh, certain, convaincu, parce que Elisabeth Borne était l'invitée de la matinale de RTL au lendemain du second tour de l'élection euh, présidentielle. Euh, écoutez, là, c'était il y a trois semaines. Si on veut augmenter les pensions, ne pas augmenter les cotisations, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Donc cette réforme, elle est nécessaire pour assurer la pérennité d'un système de retraite. Et donc elle est importante, il faudra effectivement mener cette réforme. Elle est convaincue, la nouvelle première ministre 70% des Français ne veulent pas de cette réforme des retraites qui va euh, pousser les gens à travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Le président de la République ne l'entend pas et il nomme Premier ministre, euh, une ancienne de ses ministres qui euh, euh, va s'engager à mettre en œuvre une telle réforme. Imaginez la colère de nos concitoyens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser à ces ouvriers du bâtiment, à ces carleurs, à ces couvreurs, à ces institutrices, ces instituteurs, ces infirmières, toutes ces professions? pénible difficile à qui on va promettre de travailler encore plus longtemps alors qu'ils n'en peuvent déjà plus l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier c'est 59 ans alors oui la colère elle est forte et euh, il y a encore un, es un espoir devant nous ce sont les élections législatives mmh. et tout ce que je souhaite c'est que lors de ces élections législatives nous puissions élire une majorité de députés de gauche pour pouvoir changer de gouvernement et changer de politique. Alors, à l'autre bout de l'échiquier politique, à l'instant, je donne cette réaction qui nous parvient, celle de Marine Le Pen qui estime qu'Emmanuel Macron poursuit sa politique de, de saccage social. Euh, avant de parler des législatifs, Fabien Roussel, euh, juste en un mot, est-ce que vous avez été surpris par ce, ce délai, ces, ces trois semaines d'attente, euh, pendant lesquelles Emmanuel Macron a peut-être hésité, en tout cas il a mis trois semaines à faire un choix ah bah, enfin, – Franchement, la montagne a couché d'une souris, parce que prendre perdre trois semaines de temps pour euh, faire croire qu'il va y avoir du neuf et du renouveau euh, pour nommer euh, quelqu'un qui a été dans son gouvernement pendant cinq ans, euh, franchement, euh, encore une fois, il douche euh, les espoirs des Français, mais enfin, pour ceux qui pouvaient espérer quelque oui. chose. Euh, on attendait, euh, les Français attendent que ça change, les factures augmentent, jamais les produits alimentaires n'ont autant augmenté, et les salaires et les pensions restent désespérés bas. Les Français veulent que ça change, c'est à ça qu'on doit s'attaquer en priorité. Restez avec nous Fabien Roussel, je voudrais juste revenir sur ces, ces trois semaines d'attente euh, Benjamin Sportouche, quand, quand Emmanuel Macron nous a dit à Berlin euh, il y a une semaine, j'ai choisi, c'était du bluff hein je pense qu'il l'avait clairement dans sa tête. Maintenant, elle n'était pas son seul choix possible. Il a voulu d'avoir plusieurs cartes sur la table. On a évoqué d'autres profils. On a entendu Valérie Beda qui a été, vous savez, la directrice de cabinet de Manuel Valls. Euh, Valérie Rabault, qui, qui a, dit qu'elle avait décliné. En tous les cas, c'est parce que nous dit l'Elysée. Mais en effet, visiblement, elles ont été approchées. Il y a plusieurs femmes qui ont été approchées. Catherine Vautrin. Et donc, finalement, il a formé sa décision ce week-end, me dit-on, dit définitivement, après avoir lancé d'autres ballons d'essai. Et puis, il y avait eu quand même un signe qu'on a pu observer au quand même à la, à, la, à la cérémonie d'investiture, de réinvestiture d'Emmanuel Macron, quand il avait eu un moment un peu de complicité avec Elisabeth Borne, ça, ça avait été perçu aussi comme un signe. Et c'est vrai qu'en en tous les cas, il nomme une femme comme il s'y était engagé en 2017, puis après, selon son entourage, c'est exactement la décision qu'il voulait prendre. Euh, Benjamin sport, mmh. vous restez avec nous. Je reviens vers vous Fabien euh, Roussel, l'un des chefs de file désormais de la gauche unie pour les, les législatives. On parlait de ce scrutin des législatives. Euh, vous disiez tout à l'heure... Euh... On veut l'emporter, on veut gagner, on veut obtenir une majorité pour qu'Elisabeth Borne, quelque part, ne reste pas euh, première ministre. Mais est-ce que, quelque part, ce choix d'Elisabeth Borne, euh, avec ce choix-là, Emmanuel Macron ne cherche pas aussi à, à attirer un électorat plus modéré à gauche qui pourrait se détourner de l'alliance que vous avez actée avec les insoumis, les écolos et les socialistes mais je ne vois pas ce qu'il y a de modéré dans la politique d'Elisabeth Borne et de tout ce que ce gouvernement a pu mettre en place ces cinq dernières années. Parce que quand même, elle arrive, Premier ministre, avec un, un bilan terrible pour le pouvoir d'achat des Français. Et euh, c'est surtout ça qui nous préoccupe tous. Le, écoutez, je suis actuellement moi en campagne dans ma circonscription. D'ailleurs, je vais devoir vous laisser, parce que j'ai une réunion publique à Rosu dans, dans une commune de chez moi où on m'attend pour parler. Euh, je n'entends parler que de ça, de factures qui augmentent, de de retraite mais terriblement basse de salaire chez des fonctionnaires comme dans le privé qui n'augmente pas. Comment voulez-vous qu'un membre euh, de, du gouvernement ancien arrive ici en disant ça va changer mais plus personne n'y croit tout le monde veut prendre sa revanche aux élections législatives et j'explique bien il faut bien expliquer aux français que les lois ne se font pas à l'Elysée Macron ne fait pas les lois les lois se font à l'assemblée nationale et donc l'espoir c'est que le 12 et 19 juin prochains on prenne notre revanche et qu'on élise une majorité de gauche à l'assemblée nationale pour pouvoir changer profondément la politique de la France, qu'on prenne enfin l'argent là où il est pour le mettre au service du pouvoir d'achat, des salaires et de la transition écologique. C'est notre projet de politique sociale et en servi, au service du monde du travail. C'est ça l'espoir des prochaines semaines. Merci Fabien Roussel d'avoir été notre